Euh, Monsieur Aubry, merci infiniment d'avoir accepté d'intervenir dans, euh, dans cet après-midi pour nous parler d'éthique, ça n'est pas un mystère. Merci beaucoup, j'ai peur d'enfoncer les portes ouvertes hein, cet après-midi, vous me ferez des signes si ça n'est pas intéressant ce que je vous dis. Hein. Oui, oui, oui, oui, je m'en doute. <rire> euh, Peut-être en, en, en préambule avant de vous de réflexion éthique, je voudrais partager avec vous un, un constat qui est d'ailleurs à, à, à l'origine de, de travaux de recherche que nous menons et de projets que nous menons euh, actuellement, c'est que nous pouvons tous faire le constat que euh, notre société contribue à fabriquer des situations de vulnérabilité. Et plus nous progressons dans le domaine de la santé, et je suis médecin, et particulièrement dans le, de la dans le domaine de la médecine, Il mon propos n'est pas d'être révisionniste et de remettre en question les progrès dans le domaine de la santé, c'est une évidence, hein. mais je pense qu'il y a une espèce d'angle mort du progrès qui accompagne le progrès, c'est la fabrique de situations de vulnérabilité, que ce soit lié à l'âge, que ce soit lié à la chronicisation des maladies, que ce soit lié aux handicaps secondaires qui sont générés parfois par l'intervention même de la, la, la médecine concourons à fabriquer de la vulnérabilité et il se trouve que euh, je pense que nous n'accompagnons pas ou pas suffisamment ce que nous contribuons pourtant à générer euh, ces vulnérabilités dont je vous parle euh, euh, préoccupent assez peu finalement le domaine de la santé et en particulier le domaine le secteur sanitaire dans le domaine de la santé Et je trouve que ces situations de vulnérabilité qui augmentent, elles, elles sont quand même euh, euh, assez complexes à appréhender dans une société qui valorise quand même des normes. Il vaut mieux dans notre société être plutôt jeune, plutôt bien portant et performant. Je reviendrai sur ce mot de performance. Et lorsqu'on échappe à ce registre normatif euh, social, je pense d'une part qu'on se trouve dans une situation de souffrance, et d'autre part, qu'on est à haut risque, du fait de sa vulnérabilité, d'être maltraité. Donc, puisque vous m'avez demandé de mener une réflexion euh, euh, éthique sur cette question de la maltraitance institutionnelle, ce que je peux peut-être faire, c'est d'abord réfléchir avec vous... à euh, mais je vais passer rapidement parce que je pense que tout cela, vous le, vous le connaissez bien, mais c'est aux sources de cette maltraitance que je viens de commencer à évoquer. J'aimerais ensuite essayer de réfléchir avec vous à comment on peut expliquer cette réalité de la mal maltraitance. Si on prend du recul, c'est très choquant la maltraitance de personnes vulnérables. Et puis, euh, je terminerai, j'insisterai peut-être assez longuement sur la, la, la question de... Qu'est-ce qu'on peut faire euh, face à ces constats Parce que les constats, nous les partageons, euh, je, je, enfin, je pense, et je que toute la difficulté, c'est d'agir plutôt en amont qu'en aval de la maltraitance. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à, à cet amont euh, plutôt qu'à cet aval. Donc, pour commencer, je vais aller assez vite sur euh, pour essayer de répondre à, à, à la question suivante, de quelle maltraitance parle-t-on Je vais peut-être... Euh, euh, Passer assez vite, même si c'est très important, euh, et mettre de côté la maltraitance active, visible, les cas pratiquement de perversion, de maltraitance visible qu'on connaît aussi. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Moi, je, je suis intéressé par une maltraitance plutôt invisible, quotidienne, banalisée. Euh, et si, si, par exemple, on raisonne en termes d'établissement, je commencerai ma réflexion en amont de l'entrée en établissement. La maltraitance, elle commence, et d'ailleurs vous faisiez référence à l'avis 128 du comité consultatif national d'éthique, où on réfléchissait à propos des personnes âgées, mais cette réflexion, est, on peut l'élargir à toutes les personnes en situation de vulnérabilité, me semble-t-il. En amont euh, de ce que certains appellent l'institutionnalisation des personnes, euh, il y a une forme de maltraitance quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas, ne veut pas respecter le choix des personnes de ne pas aller là où on les contraint d'aller. Il y a quelque chose qui est la négation de la personne quand euh, euh, vous faites le constat, et je menais pas mal de travaux dans le passé qui montraient que, par exemple dans les établissements médico-sociaux, près de 80%, des, 80 des résidents de ces structures ont exprimé le souhait de ne pas y aller. On ne peut pas ne pas se rappeler de cela et on ne peut pas ne pas réfléchir à cette dimension-là, me semble-t-il. C'est déjà une maltraitance avant l'heure, me semble-t-il. Qu'est-ce qui fait qu'au nom de la prévention des risques qu'encourent les personnes, parce que c'est souvent à ce titre-là qu'on décide pour elles, entre guillemets, on les prive de cette liberté, ultime souvent, de pouvoir choisir leur lieu de vie. Il y a quelque chose d'étonnant dans une société quand elle privilégier la prévention du risque à, au respect de la personne et au respect de la liberté des personnes. Bon, Dit comme ça, ça paraît un peu tranché parce que c'est en fait très compliqué tout cela, puisque nous n'avons, et précisément, c'est une réflexion qu'il faudra avoir, pourquoi n'avons-nous pas les moyens d'avoir des alternatives à, ou insuffisamment d'alternatives à l'institutionnalisation des personnes. Mais peut-être que la Maltraitance dont je, sur laquelle je veux un peu plus insister, euh, c'est celle, c'est la maltraitance quotidienne, je crois que c'était, euh, comment s'appelle-t-elle, euh, Claire Compagnon, euh, euh, qui parlait de maltraitance ordinaire, je crois. Mais je me réfère peut-être plus, non pas que je, cette référence n'en est pas une bonne, elle est une bonne, mais je me réfère à une philosophe qui est Anna Arendt et en particulier dans tout son ouvrage sur Eichmann à Jérusalem, vous vous rappelez peut-être, vous connaissez peut-être ce concept de banalité du mal que je trouve important alors c'est un petit déplacement qui a ses limites dans mon, dans mon propos mais qui est important puisque précisément on peut se retrouver, le on est inclusif, je, je me mets dedans, on peut se retrouver à ne plus voir ce qui est central. On, ne, on peut se retrouver dans un établissement de santé, je, je dirige un, un, un pôle dans un CHU, on peut se retrouver à ne plus voir la violence quotidienne qui se déroule sous nos yeux. Le système nous rend aveugles. Euh, et au nom du fonctionnement de ce système, on ne voit plus la violence qui s'y opère. Je ne sais pas si mon propos est clair mais c'est quelque chose qui de mon point de vue est extrêmement important et cette référence à, à Anna Arendt m'apparaît euh, euh, importante c'est ainsi que je ne vais pas je vais pas détailler mais que on n'est plus choqué par le non-respect de la pudeur d'une personne on n'est plus choqué par le non-respect des rythmes de vie d'une personne quand elle se trouve institutionnalisée. On n'est pas choqué par le fait qu'on ne parle plus à des personnes au seul motif qu'elles n'entendent pas ou qu'elles ne comprennent pas. Et c'est vrai en particulier chez les personnes qui ont des troubles cognitifs ou des troubles ou des handicaps psychiques. À ma connaissance, euh, euh, des troubles cognitifs ou un handicap psychique ne signifient pas l'absence de vie psychique. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, et quand on travaille des chercheurs sur ces questions-là, on voit bien que la vie psychique des personnes qui ont des troubles cognitifs est très riche. La vie émotionnelle de ces personnes est très riche en particulier. La vie relationnelle, c'est tout ce qui reste parfois de ces personnes. Mais quand vous voyez qu'en face, on ne les regarde plus, on ne leur parle plus, au motif qu'elles ne comprendraient pas, on ne leur explique même plus les violences auxquelles nous allons les soumettre parfois, il y a quelque chose là d'une banalisation du mal, qui m'apparaît devoir être prévenu, je reviendrai sur ce terme de prévention, me semble-t-il, il, il est essentiel. Alors tout ça se déroule effectivement dans un contexte euh, qui est celui euh, souvent d'établissement ou de contraintes. Ou, euh, je passe à la deuxième partie de mon propos, de quoi la maltraitance est-elle le signe finalement parce que, il se trouve que je trouve que nous sommes envahis dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, dans les organisations médico-sociales, par des enjeux dits de performance. Alors, je, je, entendons-nous bien, je n'ai rien contre la performance, hein, c'est au contraire. Je trouve que euh, sur le fond, la notion de performance est même essentielle. Il faut chercher la performance. Mais de quelle performance parlons-nous Il y a en tout cas dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux que je connais, quelque chose qu'on pourrait même qualifier d'une forme de dérive entrepreneuriale de temps en temps, qui éloigne de la raison d'être même de ces structures, de ces établissements, de ces services, de ces organisations, qui sont des organisations humaines, dirigées par des hommes, animées par des personnes, pour d'autres personnes animé par des personnes, pour des personnes en situation de vulnérabilité. Je vous parle de cette perversion de la notion de performance parce qu'on nie finalement, me semble-t-il, tout cela, je le mets à la discussion, et, mais on nie, me semble-t-il, beaucoup, la notion de performance humaine. Je pense que vous vous êtes aperçu, comme moi que les temps ont tendance à, plus, à ne plus se croiser. Les temps des professionnels de santé croisent de moins en moins les temps des résidents, les temps des malades. Il suffit d'écouter les malades pour s'en rendre compte de tout cela. Et ne voyez pas là un procès vis-à-vis -vis des professionnels qui sont, à mon avis, dans un système. Je parle de banalisation du mal entre eux. Mais. Et pourtant, ces temps sont des temps essentiels, ces temps à ne rien faire sont des temps essentiels, on en discutait euh, euh, brièvement, la, le temps de l'écoute, le temps de l'attention pour autrui, le temps d'écoute de ce qu'autrui a à dire, le temps de l'observation de la personne, le temps du dialogue. Vous savez que finalement euh, la vertu ou la condition première du soin c'est la relation et la relation de confiance si possible. Donc ça ne s'obtient pas uniquement par des actes de nature technique. Il ne vous échappe pas, en tout cas moi en tant que médecin je le vois beaucoup, je vois cette évolution vers une valorisation de l'acte technique dans nos métiers. C'est vrai à l'hôpital où d'ailleurs on a traduit ça par ce qu'on appelle la tarification à l'activité par exemple. Mais enfin qu'entend-on par activité puisque du coup l'activité dont il est question c'est une activité très technique en général. Il s'agit de faire la valorisation de cette partie des actes, entre guillemets, je ne dis pas qu'il ne faut pas les valoriser, bien sûr, mais cette focalisation sur ces actes dévalorise d'autres actes qui m'apparaissent quand même être un peu le fondement même de ce que soigner veut dire. Ce que je viens de nommer l'acte qui consiste à écouter quelqu'un, l'acte qui consiste parfois en situation de complexité. Et je me référerai, quand je parle de complexité et d'éthique, beaucoup à sur le premier point, Edgar Morin, tous les travaux d'Edgar Morin sur les, la complexité dans le champ de la santé, sur le plan de l'éthique, sur la vertu de la discussion, euh, par exemple, du, du, du philosophe Jürgen Habermas, par exemple, pour, pour travailler sur ces questions-là. On voit bien qu'il y a petit à petit une dévalorisation de ce qui était pourtant à l'origine de ce que soigner veut dire l'écoute, l'observation, la réflexion. Et quand on est en situation complexe, la réflexion interdisciplinaire, interprofessionnelle, tout ceci prend du temps, mais qui est du temps investi pour ne pas en perdre, en quelque sorte. Mais ça n'est pas valorisé, me semble-t-il. Et il me semble que là, on trouve une forme de racine de, de, de la, la maltraitance qui devient, euh, euh, me semble-t-il, euh, euh, banalisée, en quelque sorte. Alors on pourrait... Euh, Toujours dans la réflexion sur qu de, de quoi la maltraitance est le signe, on pourrait aussi se dire que bah, finalement la maltraitance c'est euh, l'expression d'une forme de discrimination. C'est une évidence. Mais d'où vient cette discrimination Qu'est-ce qui fait que la discrimination porte sur des gens en situation de vulnérabilité Qu'est-ce qui fait que euh, finalement on maltraite des personnes qui sont en situation de vulnérabilité c'est l'agisme, c'est enfin toute la maltraitance. On peut dire que c'est euh, probablement euh, le fruit d'un défaut de réflexion sur le fond. Qu'est-ce que vivre veut dire en face de qu'est-ce que soigner signifie Qu'est-ce que c'est qu'une société Si une société ne respecte plus ceux qui parmi nous sont en situation de vulnérabilité, mais finalement, est-ce que cette espèce de maltraitance, elle n'est pas le reflet de cette euh, norme sociale euh, Je ferai beaucoup référence à Michel Foucault quand je parle de normes, entre guillemets, normes sociale qui consiste à, à, à survaloriser la jeunesse, l'absence de maladie, la performance, voire euh, la rentabilité. Vous savez que le résultat de tout cela, quand ça n'est pas pensé, il se traduit chez les personnes... Euh, vulnérable elle-même. Quand on travaille sur des personnes en situation de vulnérabilité, moi j'ai été en tout cas très surpris de voir grandir le sentiment en face de la vulnérabilité d'un sentiment d'indignité des personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une société renvoie le fait qu'une personne est un problème, mais n'est plus une personne, une fois qu'on est dans une forme de réification, en quelque sorte d'objectisation de la personne, il y a quelque chose qui... Euh, euh, Amène petit à petit la personne elle-même à se sentir un problème et puis une personne. Dans la vie auquel vous faisiez référence, la vie 128, on avait beaucoup travaillé par exemple sur le suicide des personnes âgées, inquiets que nous étions de voir le pic de suicide chez les personnes âgées en France par rapport à d'autres pays d'Europe, et en particulier autour de cette notion de sentiment d'indignité, autour de cette privation, de cette décision pour autrui souvent, alors que les personnes ont. Une autonomie, ce n'est pas parce qu'on a des troubles de l'autonomie qu'on n'a plus d'autonomie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas parce qu'on a des troubles de l'autonomie, par exemple des troubles cognitifs, qu'on n'a plus du tout d'autonomie. Enfin, il y a, des, il y a, il y a tout un, un, un champ, à mon avis, à, à, à imaginer de l'autonomie. Puis si on parle de dépendance, ce n'est pas parce qu'on a dépendance qu'on n'a plus de capacité. Si on regardait le verre à moitié vide, au lieu de le regarder en, tout le temps à moitié plein, ça serait quand même, à mon avis, plus, plus utile. Mais en fait, à force de ne plus être regardé comme un sujet, eh bien, les personnes développent ce sentiment d'être euh, indigne, en quelque sorte. Alors, je termine mon, ma, ma, ma réflexion sur sur une question qui est centrale, parce que ce que je viens de vous dire, on, je, je pense c'est un peu des évidences, euh, mais, mais comment on peut éviter cette banalité du mal Comment on peut lutter contre cette banalisation ou cette maltraitance ordinaire euh, dont, que j'évoquais tout à l'heure Il ben, y a peut-être des mesures concrètes et je le dis dans un contexte qui est celui du CNR, santé, CNR, etc., où à mon avis ce sont des choses qui, qui vont avoir... Euh, du sens, où on vient de rendre en, en tant que comité consultatif national d'éthique hier un avis sur euh, les fondements éthiques d'une rénovation du système de santé, de soins en particulier. Ça va être complété par euh, toute une réflexion sur le secteur médico-social. où On voit bien que les deux piliers euh, euh, éthiques, c'est euh, le respect des personnes, aussi bien les professionnels que les, les malades, que les familles en particulier, euh, que euh, l'accès pour tous au, au, au, à la santé. Euh, mais dans, dans, dans cet avis, on fait ce constat qu'il serait absolument nécessaire aujourd'hui de valoriser ce temps dont on parlait tout à l'heure, ce temps de l'écoute, ce temps du dialogue. Alors, des personnes malades ou porteurs d'un handicap, des familles de ces personnes qui, mieux que les professionnels, connaissent ces personnes, me semble-t-il. Mais enfin, ces professionnels qui ont aussi un vrai, un vrai, une vraie expertise, quelle qu'il soit. Hein, je parle, quand je parle de professionnels, c'est tout professionnel confondu, bien entendu. Et comment on peut valoriser ces temps On s'approche du fondement éthique de tout cela. C'est-à-dire, comment on peut trouver une valorisation du temps de la discussion Comment on peut croiser nos regards sur un même sujet s'apercevoir d'ailleurs que notre regard n'est pas le même quand on travaille pourtant en équipe. Comment on peut trouver des réponses qui sont les moins mauvaises pour autrui, quand autrui ne peut pas prendre de décision pour lui Ça s'appelle une réflexion éthique. Et donc il faut valoriser une réflexion éthique dans, à mon avis, les établissements. Ces temps-là, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ça nécessite une formation spécifique. Comme me le disait un directeur d'un établissement dans lequel j'ai pu travailler dans le passé... Euh, à, à l'époque je m'occupais beaucoup de soins palliatifs et, et je me souviens que ce directeur euh, euh, voulait me voir absolument me dit mais qu'est-ce que vous faites là et je lui dis on, on, on a toutes les semaines une, une heure de réflexion éthique sur euh, les, les, principaux, les principales questions qui se posent dans le service que je coordonnais à l'époque il me dit mais une heure et vous êtes combien Alors, on était euh, oh, je, et moi comme un imbécile je lui dis on est nombreux euh, alors, cette semaine, on doit être plus de 25... Euh, 25 25 fois une heure, ça fait 25 heures. Toutes les semaines, fois 52. Est-ce que vous vous rendez compte, Monsieur Aubry, le temps où nous payons les gens pour ne rien faire Donc Je le remercie beaucoup, ce directeur, même si... Autant que je m'en souvienne, dans l'immédiat, j'avais eu presque un désir de violence. Euh, euh, enfin, je ne suis pas allé au bout euh, de, de ce, cette pulsion, mais du coup, il, il m'a amené à travailler sur cette question euh, pour, pour essayer de montrer. Je n'y suis pas encore arrivé, mais euh, combien c'est un investissement, ce temps, ce temps de la délibération, ce temps de la discussion euh, pour euh, pouvoir essayer de trouver ce qui convient le mieux aux C'est ça, la réflexion éthique sur le terrain. Je ne parle pas des comités, des, des intellectuels ou je ne sais trop quoi. Je parle Bien d'une réflexion éthique sur le terrain. Euh, les experts en éthique sont les acteurs. Ce pas des gens qui sont déconnectés de la réalité. Moi, je me suis aperçu dans mon expérience professionnelle combien, par exemple, des aides-soignantes avaient des choses formidables à dire qui viennent nourrir la réflexion éthique, orienter les décisions, parce qu'elles connaissent différemment les personnes que le médecin que je suis. Mais encore faut-il ne pas confondre ses convictions avec des certitudes, accepter de changer d'avis, accepter de se taire. Le médecin que je suis, et j'ai bonne mine de vous dire ça, je parle, mais le médecin a toujours tendance à... Il y a une espèce de hiérarchie dans le fonctionnement des systèmes de santé qui font que quand le médecin a parlé, tout le monde se tait. Donc on le sait, finalement, quand on travaille en éthique, on décide de l'inverse. On décide de demander au médecin de se taire. D'abord, ils finiront toujours par parler, de toute façon. Mais on donne la parole à ceux qui ne l'apprendraient pas si on ne leur donnait pas. Et finalement, quand on donne cette parole et qu'on l'écoute, cette parole, on s'aperçoit qu'elle est chargée de sens. Je ne sais pas si ce que je vous dis est clair, mais ce sont des choses qui ne sont pas si compliquées que cela à mettre en, en œuvre. Il suffit d'être formé et je pense qu'il faut... C'est une petite révolution dans la formation dans la mesure où la formation doit être interne professionnel, interdisciplinaire, et en même temps, c'est-à-dire on ne forme pas, comme notre système de formation tubulaire, là des gens qui vont travailler ensemble, mais qui ne se voient jamais au moment de la formation. C'est l'inverse. Donc il faut valoriser euh, ce temps de l'écoute, de l'accompagnement. de. Euh, on échangeait tout à l'heure, là, mais j'ai un peu honte de vous dire que J'enseigne, je, je, je suis professeur dans une université et je, je, je m'aperçois que les médecins ne sont pas formés. Il se trouve qu'avant de faire des études de médecine, j'ai eu l'occasion de faire des études de sciences politiques. Quand je faisais Sciences Po, je me rappelle qu'on apprenait, apprenait à la communication. Alors remarquez, c'était dans un autre objectif, hein. c'était peut-être euh, d'entuber tout le monde ou je ne sais trop quoi, mais on apprenait des techniques de communication. Alors ça change tout de même, je serais malhonnête de dire que ça ne bouge pas, mais en médecine c'est étrange de voir que la technique, la science a pris le pas sur les humanités et qu'on en oublie l'objet même de ce que soigner veut dire, qu'est la personne en situation de vulnérabilité. Mais peut-être que le... Et, et je, je vous ai parlé de cette... Ce sous d'organisation d'organisations éthiques, des organisations et des établissements, parce que ça m'apparaît être le moyen qui conduit ensuite à une autre dimension qui est importante, qui est celle de la prévention de la maltraitance. Si on arrive à dire à un collègue « je trouve que tu devrais faire attention », la façon dont tu parles à un tel, ça peut mener à une forme de... c'est une forme de violence si on n'y prête pas garde. Si on le dit à ce moment du début de, de quelque chose qui peut devenir une violence, ça n'aboutira pas à la violence. Parce qu'arriver après la violence, c'est l'affaire de la justice, me semble-t-il. Mais ce n'est pas de ça, je pense, que vous souhaitez qu'on parle. Je pense qu'on doit essayer de trouver le, un, une, une façon de faire qu'on n'en arrive pas à cette situation de maltraitance. Donc, pour moi, le socle, c'est l'organisation euh, euh, de temps et de formation à la réflexion éthique commun dans des, dans, des, dans des établissements ou des organisations. Il faut se donner les moyens de cette ambition. J'y reviendrai parce que ma conclusion sera politique, finalement. Ben, D'ailleurs, j'en passe à, la, à ma conclusion parce que je, je pense qu'effectivement ce, ce, il s'agit là, à mon avis, de choix et d'orientation politique. Je, je souhaite... Pour conclure, rappeler quand même que le fondement de notre société, de nos sociétés, de la société avec un grand S, c'est probablement le respect des personnes en situation de vulnérabilité. Je fais une petite digression. Qu'est-ce qui fait que notre espèce humaine a survécu alors que d'autres espèces ont disparu et beaucoup disparaissent C'est une hypothèse hein, que je vous soumets, je, elle mérite d'être discutée. Mais il me semble que ce qui fait que nous survivons, ou que nous avons jusqu'à ce jour survécu, c'est que nous savons faire société. Il se trouve que l'on dit que nous sommes doués, dotés d'une conscience et doués d'une intelligence. Cette conscience et cette intelligence mêlées nous ont amenés à comprendre, me semble-t-il, qu'en faisant société, on protégeait parmi nous ceux qui étaient les plus vulnérables. Ce n'est pas altruiste, hein c'est parce qu'on est vulnérable. Si on ne l'est pas, on va le devenir, ne serait-ce qu'en vieillissant. Et donc, cette disposition consubstantielle à l'existence même des sociétés, protéger les, gens les, plus, les personnes les plus vulnérables, il ne faut peut-être pas qu'on l'oublie. Parce que nous sommes à l'heure des choix aujourd'hui dans nos sociétés qui ont vieilli. Nous, fabriquons, nous contribuons à fabriquer des situations de vulnérabilité. Quelles sont nos priorités en matière de santé, d'accompagnement Et quelles sont nos priorités sociales Si ça n'est pas l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, mais ce sont des choix. Si on fait ce choix-là, on ne fera pas d'autres choix. Je crois qu'on n'a pas les moyens de toutes nos ambitions. Aujourd'hui, il faut appeler un chat, un chat aussi. Hein, mais ça va paraître quelque chose euh, essentiel. Je pense que l'honneur d'une démocratie, d'ailleurs, c'est qu'elle porte cette valeur de respect des personnes les plus vulnérables. Je termine juste par une petite euh, réflexion, parce qu'elle m'a été inspirée par... Euh, une chercheuse canadienne qui s'appelle Lise Langlois, euh, qui m'a un peu éclairé sur cette question. Lorsqu'on travaillait sur l'avis que nous avons rendu hier sur les sous éthiques éthiques, la refondation d'un système de soins. Cette chercheuse, elle a mis en, en, en avant euh, quelque chose qu'on pourrait appeler la souffrance éthique des professionnels qui travaillent au contact des personnes vulnérables. Et, et peut être que la souffrance éthique, c'est à dire une souffrance de ne plus trouver de sens à ce qu'on fait. Entre guillemets ou de ne plus avoir l'espace pour trouver le sens de ce que soigner veut dire. D'où mon appel à prendre du temps, débattre, euh, discuter, etc. Puisque du coup, elle montre, cette chercheuse, que cette souffrance, qui ne dit pas son nom, qui n'est pas consciente, elle amène à une forme de maltraitance. Et je pense qu'il faut donc mettre en avant cette notion de souffrance éthique, puisque du coup, on pourrait, ce qui serait une mauvaise chose, culpabiliser les soignants d'être des mauvais soignants. Il faut leur donner, une fois qu'on a diagnostiqué cette notion de souffrance éthique ou existentielle, qu'est-ce que soigner veut dire, qu qu'est-ce qu que le soin, et qu'on se donne les moyens d'accompagner les professionnels. En limitant cette souffrance, on limiterait, Je mets des, des, ça, ça, ça nécessiterait d'accompagner ça avec des travaux de recherche, bien entendu, hein, mais on limiterait, me semble-t-il, un grand nombre de violences et de maltraitances qui sont très importantes, mais qui sont invisibles aux yeux de ceux qui les commettent. Je m'arrête là et je vous laisse m'interroger si vous en avez besoin. Bonjour, moi j'étais administrateur de la Fédération 3977 pendant quelques années et maintenant je suis bénévole d'accompagnement sur le terrain parce que j'ai voulu passer au terrain. Et je pense qu'il faut se rendre vraiment bon compte du rôle des bénévoles. Je pense qu'il y en a d'autres dans la salle. On a un rôle extrêmement important. A priori, on nous le présente comme un rôle vis-à-vis -vis du patient. On a un rôle très important aussi vis-à-vis -vis des familles, mais aussi des soignants. Et très souvent, et là, ça a été très net pendant la période du Covid, où les soignants, ils avaient besoin de nous parler, de nous, de nous expliquer ce qu'ils vivaient, comment ils le vivaient. Et puis, il y a une catégorie de soignants qu'on a évoquée ce matin, ce sont les étudiants, parce qu'ils ne se présentent pas comme des apprentis quand ils sont sur le terrain, mais ils nous disent qu'ils ont étudiants. Et de voir qu'un établissement médical est capable d'avoir des bénévoles sur place, pour eux, je dirais, ça donne du sens. C'est ce qu'on évoquait aussi ce matin, ça donne du sens à leur engagement. Vous avez raison, hein. euh, ça n'appelle pas beaucoup de commentaires de ma part, mais vous imaginez que je suis d'accord avec vous. Euh, le bénévole, c'est le témoin de l'engagement d'une société vis-à-vis -vis des plus vulnérables. Je connais bien le bénévolat dans le domaine des soins palliatifs, par exemple, hein, mais qui est, qui est assez proche de ce que vous dites et ce que nous, nous, nous vivons autour de tout cela. Mais il faut faire attention aussi à ce qu'on on a besoin de bénévolat, mais on a besoin aussi de professionnels. Il ne faudrait tout de même pas qu'on attende des bénévoles qu'ils viennent se substituer à des professionnels qu'on n'arrive pas à, à, à reconnaître, entre guillemets. Mais j'entends je, je, je bien que dans votre propos, ce n'est pas... Ça... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais de, de fait, oui. Mais vous savez, vous parlez des bénévoles. Moi, je, on pourrait parler bien sûr des familles. On a les dispositifs sur le papier qui sont faits pour la démocratie sanitaire. Hein. Mais on fait juste le constat qu'entre le papier et la réalité, il y a un hiatus, entre guillemets. En particulier, le constat que moi, je peux faire au terme des travaux de recherche que nous avons menés pendant des années, c'est que les principaux intéressés, les malades, les personnes handicapées, les personnes âgées, sont celles pour qui on parle beaucoup, mais à qui on donne assez peu la parole. Et pourquoi on leur donne peu la parole, c'est une hypothèse que je formule, c'est parce qu'elle est longue à venir cette parole et cette réflexion, mais elle vient si on sait l'attendre. Et si l'on utilisait les dispositifs qui pourtant existent, mais qu'on les valorisait réellement, à mon avis, on pourrait avancer autour de ces, de, du respect des, des, des personnes, me semble-t-il. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. <coughs> Euh, deux points euh, pour rebondir sur ce que vous dites euh, sur la place des personnes elles-mêmes. Euh, on a des modèles euh, outre-Atlantique, notamment au Québec, euh, sur le partenariat patient, etc. Où on, on, on donne une place aux patients qui est encore inimaginable ici, c'est à dire de participer à des staffs, participer à ces staffs que des patients écrivent dans leur dossier médical. C'est à dire une autre place du patient et j'étais en train de me dire à vous écouter, mais comment donner au patient une place dans cette réflexion éthique aussi? Je pense que là, c'est vraiment une question. Et le deuxième point, c'est pour rebondir sur ce que disait Madame, c'est dans les réflexions éthiques que vous menez, notamment dans les équipes, dans les staffs éthiques, etc. Quelle pourrait être la place d'un tiers notamment pour éclairer peut être justement ce que vous avez décrit comme un espèce d'obscurcissement à cause de, de, de cette implication dans le système dans lequel on est pris. Alors sur, sur la place des patients eux mêmes, euh, je, je, je disais à Monsieur Tchernikov je suis en train d'essayer de monter un enfin, à état de projet pour l'instant, mais un projet d'institut des vulnérabilités liées à la santé, un institut hospital universitaire, etc. Et donc, ce projet-là, on est en train de le co construire avec les patients. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je pense, pour le médecin que je suis, parce que du coup, tout, tout une... je suis en train de m'acculturer à ce qu'être malade veut dire, en quelque sorte. Euh... Mais plus j'avance dans cette acculturation, plus je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces systèmes qui se, qui se construisent ou s'organisent pour, mais sans, les principaux intéressés Donc, il y a vraiment un changement paradigmatique à voir dans l'organisation, et dans le fonctionnement, qui fait que, à ma vie, demain, je, je, je l'ai vécu aussi en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, quand j'ai fait intervenir des patients, pour parler de leur expertise de patients, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça fait des années qu'on parle des maladies, et, et, et qu'on ne donne pas la parole à ceux qui les portent enfin, ça paraît des évidences une fois qu'on l'énonce, euh, mais c'est un changement fondamental, entre guillemets. Vous savez, c'est toute cette révolution qui a, qu a eu un tournant extrêmement important avec les lois, les lois de 2002 tout de même, hein, mais on est encore loin de euh, l'esprit autour de, de, de, de, de l'esprit de la loi. La loi est, est, est juste, mais l'esprit de la loi l'est encore plus, mais la réalité est très loin de, de, de tout cela. Pour la, la participation des patients à la réflexion éthique, à mon avis elle est centrale. C'est-à-dire qu'on engage une réflexion éthique quand on peut faire état d'un de, de, échange qu'on a eu avec un patient. Alors, quand je parle d'éthique au lit euh, du malade, c'est des fois sans le malade, parce qu'il faut aussi respecter la fragilité que peut occasionner l'éprouver d'une maladie. Mais le risque de faire comme je vous dis là, c'est d'oublier l'objet de la réflexion que l'on a. Entre Donc le premier temps d'une réflexion éthique, c'est la parole de la personne malade. Je ne serais pas choqué, et je ne suis pas choqué, quand de temps en temps, la personne malade participe à une réflexion éthique. Pas tout le temps, je un je pense qu'il faut éviter, là aussi, de créer de nouvelles normes autour de tout cela. Mais ça serait un comble, entre guillemets, que l'éthique qui est faite pour parler de la complexité de la vulnérabilité et surtout du respect de la personne en situation de vulnérabilité, oublie son propre objet. Mais on en est capable. Euh, on peut avoir des discussions éthiques qui oublient euh, le, leur objet. Donc, pour ne pas l'oublier, bah, il faut l'invoquer tout de suite. Quand vous animez une réflexion éthique ou une réflexion éthique sur une à propos d'une personne, vous devez être en capacité de dire voilà ce que cette personne m'a dit, m'a exprimé. Et si la personne n'est pas en capacité, ce qui est souvent le cas, de dire ou d'exprimer, au sein du comité consultatif national d'éthique, on pousse beaucoup pour la valorisation de la notion de personne de confiance, euh, d'élargissement du poids de la personne de confiance, à condition que la personne de confiance, soit bien une personne de confiance, qu'elle ait conscience de ce que c'est la notion de personne de confiance, qu'elle ait accepté cette charge qui consiste à écouter à parler pour autrui et pas pour soi. Euh, mais, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui est un, une extension de la protection des personnes en situation de vulnérabilité, me semble-t-il, cette notion de personne de confiance. Jean-Paul Jean Barbeau, euh, Alma 42-43, Loire-Autoire. Alors, euh, moi, je voudrais intervenir parce que euh, quand on parle de gérontologie dans les colloques, on n'entend jamais parler du mot animateur. Cette profession qui, euh, pendant le Covid, a beaucoup servi avec des, en, en faisant des, des visios, des, des, visio, des, des, des Whatsapp, etc. Et jamais on n'entend parler... Euh, dernièrement, on a fait faire une étude auprès d'élèves de l'EN3S, les cadres de sécurité sociale, je les ai envoyés dans les, dans les, dans les EHPAD pour qu'ils demandent aux résidents comment ils verraient l'EHPAD de demain. Et quand ils sont revenus, ils étaient 8, hein, 8 cadres de sécurité sociale, vous voyez, entre 35 et 40 ans. Et ils sont revenus, ils ont dit, Ouf, on n'a pas grand-chose, M. barbou hein. Je lui ai dit, bon, vous n'avez pas grand-chose Ils dit, oui, en fait, ils nous ont dit, ils, vous a, ils aimeraient se lever un peu quand ils veulent, ils aimeraient se coucher à l'heure qu'ils veulent, ils aimeraient manger, alors des choses, vous voyez, qui, qui pour eux, c'était banal, et en fait, euh, quand on s'aperçoit que ce que vous dites, hein, monsieur, hein, j'étais <rire> très à l'écoute de ce que vous avez dit, l'écoute, euh, et c'est hyper important, le temps, la notion de temps que vous avez développée, eh bien, euh, on s'aperçoit que si tout qu'on pose une question à un directeur d'EHPAD, c'est tout de suite, non, c'est pas possible. Ce matin, euh, Madame Ojardia, sa première question qu'elle a posée au directeur qui, qui, qui, qui a bien développé euh, tout son, son savoir-faire, euh, elle a dit pourquoi on ne peut pas aller visiter nos parents le matin. On lui a répondu, eh bien, vous savez, ce qu'on a développé, c'est qu'avant qu'une personne rentre euh, en, dans notre EHPAD, eh bien, elle va la voir à domicile, à son domicile, ou bien, dans, voilà... Oui, la, la, la réponse est pas, c'est pas une réponse. Comment sortir de ce logiciel qui actuel, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment figé. Hein, et, et du coup, on, on est tous d'accord avec ce que vous avez dit. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on est à des lustres. Euh, les animateurs, c'est les parents pauvres de, des EHPAD. On n'en parle même pas. Euh, les livres qui sortent sur euh, euh, pourtant c'est quand même eux qui sont en relation alors bon il euh, y a plus ou moins des bons animateurs peut-être par moment mais c'est ceux qui sont en relation avec les, avec les vieux, les vieux les adorent euh, et euh, bon voilà je ne vais pas être trop long non, ben, en fait, je, je le disais en amont de cette réunion moi je pense vraiment même si je suis un peu dubitatif sur ce qu'il peut en sortir là que le CNR, euh, qui devrait refonder en quelque sorte les organisations sanitaires médico-sociales, devrait amener, s'il est, si ce, ce travail se fait sur un, un fondement éthique entre guillemets, à repenser, à repenser, euh, à repenser des, des, des nouveaux métiers ou des nouvelles fonctions, euh, euh, celles dont vous parlez. On, on échangeait sur la fonction de médiateur, qui est fondamentale quand on parle de situations complexes euh, en, en, en général. L'absence euh, de respect des capacités réelles et restantes chez toute personne, quelle qu'elle soit, il faut, faut les chercher, parfois les trouver, font que finalement, on met des personnes en situation non pas de solitude. Hein, la solitude, c'est un truc que perso personnellement j'aime beaucoup. J'aime bien la solitude, je la cherche, mais on les met en situation d'isolement. C'est quelque chose où on les met à distance. Le résultat de l'isolement, de y compris dans des structures et des, des établissements où on, on met en, en on exergue l'inverse entre guillemets, c'est pour éviter l'isolement. Euh, on peut être très seul dans une structure où il y a plein de plein de personnes entre guillemets. Le résultat de l'isolement, c'est euh, le mutisme de certaines personnes qui ne parlent plus puisque ça ne sert à rien de s'exprimer. Voir ce qu'on a appelé dans le passé euh, syndrome dit de glissement mais j'attire votre attention, je trouve que j'ai coordonné euh, au titre de la plateforme nationale de recherche une étude appelée Covid-EHPAD sur ce qui s'est passé euh, dans, les, dans les EHPAD pendant la, la, la période de, de la, la crise sanitaire et en particulier les conséquences dramatiques du sur-isolement des personnes et en particulier des personnes qui avaient des troubles cognitifs c'est finalement des morts liées aux mesures d'isolement. Il ne s'agit pas de remettre en question ce qui a été fait, mais ça, ça doit nous faire penser que ne pas laisser quelqu'un seul, ça devrait être une priorité dans ces, dans ces structures. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps sur le dos des personnes. Hein. Je pense que la fatigabilité d'une personne âgée en particulier, elle doit être respectée. Il faut être disponible. Disponible. à disposition. Mais vous voyez bien qu'on revient sur cette notion des temps qui ne se croisent plus, me semble-t-il. Et je pense qu'il faut partir de ce constat des temps qui ne se croisent plus, pour trouver des réponses ou des éléments de réponse qui ne sont pas forcément inaccessibles sur un plan financier ou budgétaire. C'est réellement une restructuration, une recomposition des organisations qui d'ailleurs pourrait amener à, à beaucoup plus respecter le maintien à domicile. Regardez comment les métiers du maintien à domicile, c'est les métiers les plus durs, où les gens sont les moins formés et les moins payés. Pourquoi Parce que c'est les personnes qui vont au contact de la souffrance de, de, des personnes. Entre Elles sont l'interlocuteur premier et direct. Elles prennent la violence d'ailleurs euh, de la, la, la relation. Je reste su, surpris qu'on ne valorise pas mieux financièrement, mais aussi euh, en les formant nettement mieux ces personnes. Il y a là vraiment des réflexions, vous voyez, euh, des nouveaux métiers, mais aussi les métiers qui existent et qu'on... Euh, qu qu'on qu n'évalue pas ou qu'on ne rémunère pas à leur juste niveau d'engagement euh, des, des, des personnes. Enfin, je, je trouve qu'il y a là quelque chose à penser qui n'est pas inaccessible, me semble-t-il. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors du coup, j'en profite parce qu'il y a une question que je n'ai pas pu poser tout à l'heure, parce que c'était la fin des, du moment il fallait passer à autre chose. Et je vous remercie parce que justement, ma question était de dire pourquoi ne pas parler de violence et que de maltraitance Parce que justement, il faut appeler un chat, un chat, comme vous le disiez. Et ça a mis du temps. Hein. On en a beaucoup parlé ce matin sur le fait qu'avant, euh, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, on commence à en parler. C'est arrivé d'ailleurs dans, dans les hôpitaux avec euh, le concept de bien traitance Maintenant, on parle de maltraitance. Demain, peut-être, on parlera tout simplement de faits de violence hein, que l'on subit tous, que l'on soit la personne accompagnée, la personne qui accompagne, en tant que citoyen également, parce que tous les, les éléments, en effet, qui sont propices à pouvoir euh, amener euh, la maltraitance, votre intervention de ce matin, l'ouverture que vous avez faite, en effet, ça, ça vient à tous les strates, en fait, de, de notre vie humaine, de ce qui fait société, justement notre manière de faire société. Donc c'était juste pour vous remercier parce que ça fait écho à une, une journée colloque que l'on a pu faire à Bobigny par l'Observatoire de la violence. C'était une journée sur les violences faites aux femmes en situation de handicap et justement de pouvoir pointer du doigt qu'une personne, qu'elle soit fille ou garçon, quand elle est justement saisie très rapidement dans sa vie par quelque chose qui la rend dépendante d'une autre personne, c'est un, un, comment dire, c'est le lit en fait d'énormément de, de violence en fait au, dans toute sa vie et dans le rayonnement également des personnes qui vont l'accompagner toute sa vie. Donc, c'était pour vous remercier d'avoir utilisé ce terme-là, qui je trouve, beaucoup plus d'à-propos. Et si on avait conscience de ce mot-là, de ne pas utiliser autre chose que ce mot de violence, on entend autre chose et donc, du coup, on, on voit autrement et on peut peut-être agir autrement. D'où, me semble-t-il, quand on réfléchit à partir de la violence, on va réfléchir beaucoup plus facilement à la notion de prévention, me semble-t-il je dirais bien un mot pour réagir. La question que vous posez, elle a sa réponse dans la définition des maltraitances qui vient d'être adoptée à la suite de longues discussions. Quand on parle de maltraitance, on veut dire que la personne qui subit de la violence ou autre chose, ou autre chose parce qu'il n'y a pas que de la violence dans les maltraitances, il y a aussi les négligences, que la personne qui subit ces faits est une personne vulnérable toute une personne en bonne santé peut subir des violences, seule une personne vulnérable peut subir des maltraitances. C'est une, une, une question de, de, de définition. Ça veut dire que le phénomène de maltraitance est compliqué. Il y a des mécanismes, la violence en est un, il y a des dégâts physiques, psychologiques, etc. Et puis, il y a les personnes qui sont touchées, qui peuvent être vulnérables ou pas. Et je pense que la question que vous posez illustre à quel point on est en attente d'une classification qui mette ces différents éléments en lumière. Actuellement, on ne l'a pas. On, on, on est... je, avant de conclure, j'aimerais bien vous poser une question sur la banalité. Euh, il me semble qu'Anna Arendt, quand elle en a parlé, elle a commencé par dire, « Eichmann, c'est un petit bonhomme de pas grand-chose, qui n'est pas très impressionnant. Euh, » Après, quand vous en avez parlé dans votre propos, de la banalité, vous avez dit, « C'est devenu du quotidien, c'est tellement fréquent qu'on ne fait plus attention. » Et puis, j'ai eu l'impression qu'à un autre moment, vous disiez, « Mais en fait, ce qui est banal, c'est ce qui est devenu acceptable. Hein » euh, Alors, c'est les trois, c'est... Ben, les trois, En fait, il y a une espèce de dynamique qu'on pourrait appeler la banalisation, euh, qui est une action qui fait que ce qui peut nous choquer à un moment, euh, euh, enfin, je, regardez par exemple les jeunes professionnels qui ont encore la capacité à être choqués par ce qu'ils voient et qui ont parfois la capacité à le dire et comment très vite dans le rouleau compresseur normatif de nos systèmes, ils deviennent eux-mêmes comme ceux qu'ils ont pu euh, critiquer après. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette vision-là. Bon, J'avoue que j'aime beaucoup euh, donner la parole à des jeunes stagiaires ou, euh, euh, ou des jeunes étudiants, par exemple, dans, dans les établissements de, de santé, parce que ce qu'ils disent, quand on leur laisse euh, le, le, le dire, est à mon avis un révélateur de ce que nous ne voyons plus. Et cette banalisation, euh, elle conduit à pouvoir ensuite parler de manière banale de souffrance et de violence, des de souffrance euh, des personnes et de violence qui leur sont, euh, euh, qui leur sont euh, euh, attribuées euh, sous couvert du soin. C'est pourquoi, à mon avis, mais dans, dans cette façon de dire les choses, vous avez bien compris que je ne... Euh, enfin, je ne veux pas me comparer à Hannah Arendt, mais en tout cas, l'idée n'est pas de condamner le petit Teichmann, mais le système qui Génère des petits euh, Eichmann, enfin je caricature et on sort de la comparaison quand même, hein, mais euh, c'est ce système qui arrive à rendre possible le fait qu'on trouve banal quelque chose qui est une atrocité, me semble-t-il. Donc il y a une incitation à. Et, et, et c'est pourquoi, à mon avis, la, la, la, la mise en place de dispositifs euh, euh, de réflexion éthique euh, doit être un. un comment dirais-je, un, un système de veille ou d'alerte quand il y a des prémices de quelque chose qui euh, peut devenir une véritable violence euh, faite aux personnes. Monsieur Aubry, merci infiniment de, de nous avoir consacré du temps. Vous avez... vous avez pu constater par la qualité de l'écoute dont vous avez bénéficié que votre propos a passionné les participants. Merci infiniment. Merci à vous.